Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je fais vraiment un, une vidéo un peu spéciale avec un article sur le blog. Je vais fabriquer euh, un bâton de light painting. donc un bâton de light painting, Comment je vais faire euh, Je vais vous montrer tout ça très rapidement euh, et pourquoi. Donc, euh, c'est parti Alors voilà, donc comment je vais faire pour fabriquer un bâton de light painting Donc déjà dans un premier temps il va me falloir la source de lumière. La source de lumière ça va être les spots lumineux. Donc moi j'ai choisi ces spots lumineux donc euh, qui s'alimentent à pile et en fait c'est on allume on en appuyant dessus et on éteint on en appuyant dessus. Alors en fait ces spots lumineux c'est ce qui va me servir de source de lumière pour mon bâton de light painting. Ensuite, bah il me faudra évidemment des piles. Donc, pour alimenter euh, les spots lumineux. lumineux pardon. Et ensuite, j'ai pris des feuilles de couleur. Donc, du coup, ces feuilles de couleur, elles sont en papier. Donc, en fait, elles sont en papier pour faire passer la lumière à travers, donc afin qu'elles soient transparentes. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez quelque chose de plus, dura plus durable dans le temps, vaut mieux prendre peut-être des feuilles en gel, donc qui sont en plastique transparent. Donc, euh, je vous mets le lien dans la description, vous allez trouver ça, euh, voilà, vous, vous faites votre avis. Moi, je les ai pris en papier, ça coûte moins cher, après, voilà, s'il faut les changer, ça peut se déchirer, voilà, et tout ça. Mais, ça coûte moins cher, et puis, euh, je les ai pris parce que, voilà, ils étaient devant moi, donc je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Mais si vous voulez vraiment, euh, je pense, quelque chose de durable dans le temps, il vaut mieux prendre des, des feuilles de gel en plastique si vous voulez fabriquer le bâton de light painting, voilà. Après, j'ai pris ça, voilà, non pas pour euh, faire de la cuisine, hein, non, en fait, ça, ça va me servir de support pour venir accueillir les spots lumineux dessus. Donc là, j'en ai trois. Je vais mettre les spots dessus. Donc là, j'ai deux. J'ai une spatule et une cuillère en bois. La cuillère en bois, bon, ce n'était pas prévu au départ, mais peut-être que je m'en servirai pour autre chose. Je vous montre ça après. Moi, je vais me servir de, de la spatule plate, en fait, parce que la spatule plate, elle va venir accueillir Hop, le spot ici lumineux. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire. Euh, et voilà. Alors, voilà de quoi je vais me servir. Donc, papier couleur, spot, spatule et pile. Donc, du coup, on va tout déballer, tout ça. Et c'est parti. Hop. Alors, super, on a un support autocollant derrière, impeccable, ça c'est pas trop mal. Donc, un spot ici, un spot et un autre spot. Hop, du coup on va allumer. Yes. Ok Trois piles Voilà impeccable Yes. hop. après ça, ça se remet ici, voilà, allez, je fais ça pour les autres, ça y est, j'ai monté mes trois spots, hop, tac, tac, tac, impeccable, donc c'est parti pour la suite, hop, hop, hop, donc là du coup l'idée c'est vraiment de prendre ça, donc euh, les papiers euh, colorés, <cười> Et Donc là, je vais en prendre une, je vais prendre, bon allez, je vais l'orange. Donc là, j'ai une feuille de papier, ok L'idée, c'est vraiment de découper et de coller ici, afin d'avoir, voilà, une source orange lumineuse, ok Tac Donc du coup, j'ai des feuilles de papier de couleur, du coup, bah, ça va, là, ça allume en orange, puis, à bah, la suite, eh j'ai du bleu, du jaune, du rouge, etc. Donc, du coup, c'est vraiment l'idée de fabriquer ça. Okay Donc, découper un petit carré et le coller ici, en fait. hop Donc là, je prends la spatule. hop Je mets un coup de ciseau ici. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un support qui me permet de... Tac. C'est vraiment d'avoir un support qui me permet, euh, en fait, de venir accueillir mon petit spot lumineux ici, en fait. Voilà. Et là, je peux en mettre trois et tenir ici. Et donc, du coup, ça va me faire une torche. Donc là, j'en mets un. Là, j'en mets un autre. Et là, je vais en mettre un autre. Et du coup, ça va me faire une torche spécialement dédiée pour le light painting. En appuyant directement dessus. OK Tac Tac, du coup là mon support est collé et il me permet aussi d'enlever les piles directement sans avoir à tout démonter je fais ça pour les trois et après voilà voilà là c'est collé tac tac voilà ma petite torche lumineuse hop et donc là Je colle le dernier ici. Voilà. Donc là, tout est collé. Et là, j'ai ma petite poignée, ici en fait, qui va me permettre de peindre comme je veux. OK Tac, tac, tac. Et voilà. Et après... Je colle une feuille dessus. Si je veux que du orange, ben je colle du orange. Mais si je veux juste du orange en haut, en bas, je veux une autre couleur du bleu. Je vous montre tout ça. Alors là, moi, pour la création, je pense que je vais prendre du jaune, du orange. Et là, du coup, je vais prendre du bleu. Je pense que ça peut être pas mal. Après, bien sûr, hein, euh, là, l'idée, c'est vraiment de couper... Les, les carrés, après je peux peut-être couper la moitié, je sais pas, peut-être couper la moitié, mettre euh, je sais pas, une sorte de bleu. Tac. Peut-être couper la moitié. Ouais, ça peut être pas mal. à voir. Mais sinon l'idée, ouais, voilà, c'est de couper ça. Mettre ça ici. Et du coup, avoir vraiment. Euh, avoir vraiment quelque chose de sympa. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai euh, cinq couleurs différentes et je me dis, à mon avis, ça peut être sympa de prendre la moitié, pas forcément euh, tout, mais de prendre la moitié du cercle, de mettre ça, de mettre l'autre moitié. Vous voyez ce que je veux dire À mon avis, pour faire les deux, ça peut être sympa. Je pense que je vais partir là-dessus. Là. Alors ce que je fais, c'est que je vais mesurer, là on a, on va dire, on a 5 cm de là à là. Donc ça sert à rien de couvrir tout ça, mais juste ça à ça, j'ai 5 cm. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de positionner ici et de pouvoir coller ici avec un petit morceau de scotch peut-être. Mais vu que j'ai 5 cm, je pense que 2,5, en coupant 2,5 le papier... Ça devrait suffire. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai juste fait un petit carré que je vais découper et que je vais coller ici. Une fois que j'ai ma petite étiquette là, hop, je viens la poser ici. Après, bon, euh, on mesure grosso modo. Ce hein, c'est pas obligé d'être précis non plus. Euh, L'idée, c'est que ça rentre bien. Après, je viens de mettre avec un petit bout de scotch et je viens coller dessus. Voilà. Hop. On colle ça ici. Comme il faut, voilà, tac, tac, voilà, l'idée c'est que ça tienne, de hein, toute façon, hop, et là j'en mets un dessus, tac, bien comme il faut. Ah, déjà, j'ai du bleu ici. Maintenant, je vais mettre une couche d'une autre couleur. Pareil, moi j'ai mesuré 2,5 cm ici et je vais mettre pareil. Ok? à peu près à 2,5 2,5, parfait hop du coup je viens découper ma petite étiquette voilà là j'ai ma petite étiquette qui va venir arriver ici et du coup hop du coup là j'aurai du verre je ne sais pas si, on, vient, si on, vient, on voit bien sur la vidéo, mais c'est bien du vert. Hein. Alors, hop, après je colle ça. Tac. Ça rentre bien sans problème. Et voilà. Donc là, j'ai déjà du bleu et du vert. Bon, sur la vidéo, on voit un peu que c'est blanc mais c'est bien du vert ensuite je fais la même chose pour le jaune le rose et le rouge en fait je vais faire partir du jusqu'au plus chaud en fait là je vais prendre le jaune ensuite je vais prendre peut-être le rose et après du orange Après, je vais voir Après, de toute façon là j'en ai 5 donc euh, je suis obligé le dernier peut-être euh, de le faire sous le rouge je ne sais pas ou sinon peut-être que j'aurais pu faire que bleu jaune Orange, aussi possible. Pareil pour le jaune. Du coup là je vais mettre je pense du rose tac pareil 2 centimètres pareil je mesurais 2,5 c'est plus en dessous mais bon, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, hop, je coupe. aussi Ma petite étiquette. Après, comme j'ai dit, hein, franchement, moi, je fais comme ça. Mais après, on peut très bien coller ici tout, euh, tout le truc. C'est juste que là, ça fait... Euh, ça fait plus de couleurs et plus de diversité donc après à voir. Hop. À voir le résultat. À voir si c'est pas mieux euh, de faire plus gros. Faut voir. Alors là je colle ici. Tac, je colle en respectant bien la marge du jaune, du, du jaune, ouais, c'est ça. Tac. Là, ici, pour le rose. Parfait. Et ici. J'ai trop mis de. Hop. Tac. Voilà. Ensuite, je pense que je vais foutre juste du orange dessus. Et ça va être pas mal. Donc là, du coup, je vais couper à cinq. 5. Après je vais voir hein, je regarderai le résultat si ça me convient pas hop j'enlève et je mets juste une feuille bleue, une feuille jaune, une feuille orange. ça pourra être suffisant. Donc là je vais faire un 5 par 5 vu que le diamètre c'est du 5. Donc du coup je mesure le 5 ici tac. donc là je fais un carré 5 par 5. je vais venir déposer dessus on dirait un peu une glace <rire> alors hop on va venir coller ça ça, ça me permettra de voir si le carré, c'est pas mieux. En ce cas-là, les petits rectangles de couleur, j'espère que ça va être suffisant. Sinon, rien n'empêche de tout décoller et de tout refaire. Je fais un essai, je vois si ça marche de peindre avec. Let's go Alors les amis aussi, euh, j'ai acheté ça, donc, je ne sais pas si vous voyez bien, donc ça c'est des guirlandes lumineuses, en fait avec ces guirlandes, je me suis dit que il y avait possibilité aussi également de, hop, de mettre aussi... Je ne sais pas, hein, là j'ai une cuillère par exemple, mais je, vais, je me dis autant m'en servir, mais je me dis euh, quand j'ai acheté la spatule il y avait celle-là avec, donc il y avait la cuillère avec et je me dis tiens pourquoi pas euh, entourer euh, la cuillère en bois avec la guirlande lumineuse et après faire des rendus un peu spécifiques. Donc voilà, donc c'est une idée, donc euh, je me dis ça peut être sympa, pourquoi pas essayer. Euh, à la base cette guirlande lumineuse moi pour moi euh, elle voulait, je voulais m'en servir pour autre chose, mais c'est vrai que je me dis, tiens, ça peut faire quelque chose de sympa, un rendu sympa, Donc voilà, pourquoi pas. Alors voilà, bon, c'est sûr que là, je l'ai mis grossièrement euh, comme ça, mais bon, l'idée, je me dis, si on veut faire du light painting avec ça, bon, c'est sûr que là, il y a la batterie. Mais bon, c'était pas l'idée de départ, mais je me dis, il y a, y a de l'idée, ça peut, ça peut faire quelque chose et du coup, euh, on peut peindre. Et avoir des effets différents. Donc moi j'ai pris ça en comme ça, donc en jaune, blanche. ouais jaune, c'est jaune. Et puis j'en ai pris une autre en couleur. Tac. Je sais pas si on voit bien, celle-là elle donne des couleurs, des lèvres couleurs. Donc ça peut être assez intéressant pour fabriquer quelque chose, euh, pour avoir quelque chose de voilà, d'avoir une source lumineuse pour peindre avec. Donc il si y a de l'idée. Ce pas l'idée de départ, moi l'idée de départ c'était vraiment de faire quelque chose comme ça, hop hop hop, et, et de pouvoir peindre avec facilement. Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ai montré des exemples, donc euh, c'est simple, ça ressemble à ça à la fin, bon, franchement on dirait, euh, on dirait une glace, je sais pas, mais bon franchement, moi j'aime bien, j'aime bien le rendu, après on peut aller plus loin en collant, euh, en collant le papier euh, ou le, le gel tout autour parce que c'est vrai que là, il est vraiment sur la base lumineuse, mais on peut l'envelopper le, entièrement pour que ça soit un rendu, un autre rendu en fait, après c'est à vous de voir. Donc là, hop, hop, ça s'allume comme ça, et franchement, ça se tient comme ça et on peut dessiner avec comme ça. Franchement, euh, à vous de voir si vous avez l'utilité, moi je trouve que euh, la photographie déjà c'est l'art de dessiner avec la lumière, là c'est comme avoir un pinceau. Voilà.